Donc euh, aujourd'hui, nous allons prier à l'aide de ce livre. Pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis, nous allons prier euh, un rosaire à trois mystères avec pour thème euh, les psaumes et les cantiques de l'Office divin. Donc, une introduction, je vais vous la lire. Combien sont nombreux les justes de l'Ancien Testament qui ont eu recours à la prière des psaumes Notre Seigneur et Notre Dame, je vais les connaître par cœur à force de les réciter. Le Magnificat contient une grande quantité de réminiscences provenant de la lecture et de la méditation des psaumes. Au cours de ce rosaire, puisons-nous aussi dans cette nourriture spirituelle que sont les psaumes. Ils annoncent par anticipation les mystères du Seigneur que nous méditons. Donc, euh, Seigneur, nous, nous prions ce... Ce rosaire dans ta divine volonté, donc euh, multiplie les grâces à l'infini, euh, convertis euh, toutes les âmes, sanctifie toute ta création, sanctifie toutes tes créatures, sanctifie toutes les âmes, euh, protège-nous, sanctifie-nous, euh, accorde-nous la paix et le salut, accorde-nous la joie. Au nom du Père et du Fils et du saint esprit ainsi soit-il,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 Lumière d'en haut pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait Je lèverai la coupe des délivrances